Donc, donc Viviane Albenga, euh, qui est en sociologie euh, à l'IUT, au métier du livre, c'est ça je suis, euh, je suis maîtresse de conférence en, en sociologie, donc une des rares euh, de cette discipline dans l'établissement. Et je suis principalement rattachée à l'IUT des métiers du livre. J'enseigne aussi dans, dans différents masters de l'université. Et donc moi, je suis Pierre Katuszewski, je suis enseignant-chercheur en études théâtrales membre de l'unité de recherche au départ euh, Artes. Et donc là, on vient de vous parler donc de Big, je ne vais pas faire comme Nathalie, je vais le dire en français, Bordeaux interdisciplinaire genre. Okay, en anglais. Bah, ça peut être les deux. Okay. Donc il y a une initiative qui est née il y a maintenant un an de huit chercheurs et chercheuses euh, issus de différentes euh, disciplines, différentes sections, différents départements, différentes unités de recherche de l'université avaient comme point commun de travailler tout ou partie de l'heure et de nos recherches sur les questions de genre, donc féministe, intersectionnelles, post et décoloniales, LGBTQIA+, trans, etc. Donc, ce travail aussi bien dans nos, dans nos activités de recherche que pédagogiques. Donc, on a pris l'initiative de, de se regrouper afin de pouvoir rendre visibles les études sur le genre dans notre université et en dehors. Et à terme, on espère peut-être aboutir à une nouvelle unité de recherche sur ces questions. On ne va pas parler ce matin de nos cas individuels. Vous en avez vu quelques-uns passer sur les HDR, les IUF, comme Viviane, les projets région, ERC, Marie Curie, etc. On a préféré, dans le temps qui nous est imparti, parler des actions que nous avons menées, faire un bilan pas exhaustif à ce qu'il s'est passé beaucoup de choses... Et vous parler de, de quelques projets et on va se concentrer notamment sur ce qu'on fait en direction des étudiants et des étudiantes et de l'articulation recherche pédagogie. Donc on a choisi d'évoquer pour le bilan quatre réalisations collectives qui sont portées pas à chaque fois par l'ensemble de BIG mais par un, plusieurs membres de BIG, parfois en, en collaboration avec des extérieurs. Et donc ensuite, comme je le disais, quelques projets pour l'an prochain. Donc je vais commencer avec, il y a tout juste un an, on a fait une journée d'études des doctorants et des doctorantes qui s'appelait ma thèse de doctorat et les études de genre. Donc ça a été un événement interne assez important. Donc on a regroupé, on a fait un appel à communication, puis on a fait appel à, aux doctorants et aux doctorantes qu'on pouvait ou, ou diriger ou connaître. Donc des doctorants et des doctorantes issus de diverses unités de recherche afin qu'ils et elles puissent présenter leur recherche de doctorat aux autres, aux enseignants, enseignantes chercheuses, se rencontrer, nous rencontrer et créer des liens. Donc, je prends un exemple, euh, peut-être anecdotique, mais qui nous paraît un, important. Il y a une doctorante, Héloïse Thomas, qui est désormais docteur en études anglophones, qui ensuite a été invitée par Marie Degand pour parler dans le séminaire euh, théorie littéraire. Donc elle a présenté au master, au masterant, au masterant, ce qui est un parcours de thèse, et particulièrement sur un sujet en études de genre. Donc Big et ses initiatives, ça permet vraiment de créer des liens interdisciplinaires pour les deux autres projets. Oui, dans un autre exemple également, c'est que lors de cette journée d'études, Mélinée Casparian Lefebvre, qui est doctorante en études anglophones sur les écrivaines chicanas sous la direction de Stéphanie Durant a présenté un travail qui m'a semblé suffisamment intéressant pour que je lui propose de publier dans un numéro de revue que, que je coordonne. Et, euh, et dans la foulée de, de cette initiative, on a voulu poursuivre sur une réflexion autour des carrières de, de chercheurs dont l'ancienneté et les disciplines diffèrent, euh, autour de, de leur parcours sur le genre. Donc à l'automne, on a, on a prévu un programme où on a invité... Euh, des chercheurs et chercheuses de, de différentes nationalités, à la fois pour leurs travaux euh, récents, mais aussi pour cette rétrospective sur leur parcours. Donc euh, tous ces éléments, vous pouvez les retrouver sur le blog de, de BIG. Donc euh, en novembre, on a eu deux euh, conférences et tables rondes. Martine Delvaux de l'Université du Québec à Montréal, autour de ses travaux sur le Boys Club. Ensuite, on a eu euh, un événement euh, autour de, de l'Espagne, en quelque sorte, puisqu'on a invité Marta Segara, qui est enseignante en, en littérature comparée, et qui est rattachée à la fois à une UMR parisienne, le Lex, et à l'Université de Barcelone. Et après sa conférence, nous avons profité de la présence d'une autre collègue espagnole, Antonia Ceballos, qui, euh, qui, elle, était venue présenter ses travaux en information-communication au MICA, dans l'axe média dont je fais partie. Et, euh, et donc, Martha et Antonia ont ensuite euh, euh, déroulé une table ronde pour voir euh, leur parcours respectif de recherche, l'une doctorante et l'autre chercheuse confirmée, euh, ce qui nous a aussi permis de développer euh, les, les différences et les ressemblances euh, quant euh, aux, aux carrières sur le genre en France et en Espagne. Et pour finir, c'est Clovis Maillet, artiste, performeur et historien médiéviste, qui a, a présenté euh, ses travaux sur euh, une histoire trans au Moyen-Âge. Euh, pour continuer, on, on voulait vous, vous parler rapidement de, de projets dans lesquels sont impliqués euh, certains d'entre nous. Donc, par exemple... Nous avons euh, en mars dernier monté une journée d'études ou plutôt soutenu une journée d'études qui était aussi un séminaire de l'école doctorale qui était organisé par deux doctorantes de ma collègue Hélène Camarade, professeure en études germaniques sur l'éducation au féminin en temps de guerre en France et en Allemagne. Une journée d'études qui était donc soutenue par Hélène, Nicolas Patin, historien du nazisme et membre actif du groupe GER qui va être présenté après, et moi-même comme discutante. Et je repasse la parole à Pierre pour son séminaire Jean Réard. Merci. Je vais parler d'un dernier, dernier point qui me permettra de, de faire le lien avec l'articulation recherche-formation. C'est un exemple encore parmi d'autres d'un séminaire qui existait déjà, mais qui, grâce à Big, peut monter en puissance, on va dire. Donc, je suis responsable de ce séminaire depuis 2016 qui s'appelait Genre et arts vivants et qui, dans les nouvelles maquettes, va s'appeler Approche de genre intersectionnel et décoloniale. Donc, qui est mutualisé entre les masters expérimentation et recherche dans les arts de la scène, le master genre et, euh, culture et société, le master études culturelles, le master slave, où j'ai beaucoup de succès il y a. Tout le monde me demande de mutualiser. Donc j'invite chaque année des chercheurs et des chercheuses internes et externes. Et ce, ce séminaire est soutenu par Artes, par l'UFR Humanité et par BIG. Donc ce qui permet encore une fois de lui donner euh, encore plus de visibilité. Et je peux inviter de plus en plus de personnes. Donc sur les projets, je continue avec l'articulation recherche-formation. Donc Big a participé activement puisque nous sommes tous et toutes euh, intervenants, intervenantes dans le master. Euh, Genre, Culture et Société, et certaines d'entre nous euh, seront les prochaines euh, responsables du Master. Donc on a part, porté une attention toute particulière encore une fois à l'articulation formation-recherche, par les séminaires, et notamment il y aura désormais dans la maquette un, un séminaire de recherche-action commun au Master 1 et au Master 2, qu'on a déjà éprouvé hors maquette euh, cette année à l'automne dernier le séminaire dont tu viens de parler, je crois, en partie. Donc ce séminaire à venir, il vise à faire l'état de l'actualité de la recherche en genre en impliquant directement les étudiants et les étudiantes. Donc, par exemple, à l'automne prochain, le séminaire sera en lien avec le festival du cinéma d'histoire de Pessac pour lequel les étudiants et les étudiantes vont organiser un débat, puisque le thème de, enfin de, de l'automne 2022 sera euh, homme-femme Et donc c'est une initiative hein, de, comment dire, de convier les étudiants et les étudiantes du master, qui serait potentiellement pérennisée pour l'université populaire euh, du Jean-Eustache à qu'on remercie euh, pour cette initiative. Et enfin... Pour organiser la formation dans la continuité du master, il y a une demande de mention de doctorat en études de genre qui a été formulée auprès de l'école doctorale et de, de l'établissement pour répondre aux demandes régulières de direction de thèse dans le domaine. Et dans notre université, il n'y a pas de, de mention pour l'instant. Et cette année, il y a aussi une, en tous les cas à ma connaissance, demande de contrat doctoral en études de genre et lettres qui a été déposée. Et un, il y a des liens aussi avec d'autres masters, puisque, comme vous le savez, le genre, c'est pluridisciplinaire. Donc, par exemple, à la rentrée, il y a un programme big de recherche avec des auteurs et des autrices, artistes invités, dans le cadre de l'axe art et artivisme, qui proposera des rencontres en lien avec le master réel et le projet dont on a vu tout à l'heure, soutenu par Magaline Artgein, région intermédialité créative et inclusive. Et Je vais laisser pour la, la suite des projets d'établissement et l'internationalisation la parole à Viviane. Dans les, dans les projets à venir, il y a on peut tout d'abord mentionner l'internationalisation via plusieurs aspects euh, par des professeurs invités. Donc, ce qui est déjà confirmé, c'est que l'année prochaine sera invitée Silvana Carotenuto, professeure à l'université lorientale et de Naples et directrice de leur centre d'études postcoloniales et de genre une collègue en, en genre et traduction dont je n'ai pas réussi à récupérer le nom auprès de Pascal Sardin qui va la mariner. Et, euh, et on a également sous le coude un projet avec une, une collègue espagnole du master euh, euh, GEMA, qui est un master Erasmus Mundus à Grenade, classé comme le meilleur master genre d'Europe. Et donc cette collègue Marc Benegas pourra être professeure invitée dans les temps à venir. Elle est sociologue spécialiste des questions d'éducation et de genre. Et elle, est, elle interviendra par ailleurs dans un, un séminaire le, le 23 juin en, en visioconférence. L'internationalisation, elle est aussi prévue dans le projet d'alliance européenne qui a été porté par mon collègue Apostolos Lampropoulos et euh, auquel je suis aussi associée, alors à la fois en tant que chercheuse et en tant que chargée de mission égalité de l'établissement, dans le projet d'Alliance européenne, il y a une partie dédiée à la recherche sur le genre, également une partie qu'on peut considérer de recherche-action ou de science ouverte sur la société, qui vise à ce qu'il y ait euh, un travail commun pour euh, promouvoir les valeurs, liés à la liberté académique, euh, les droits humains et, euh, et favoriser une approche intersectionnelle. Ce sont les termes traduits depuis l'anglais du projet. Et, euh, et donc, il s'agira de, de mener des recherches en commun avec nos universités partenaires suédoises, polonaises, euh, espagnoles, etc. Euh, dans les projets d'établissement, puisque, euh, puisque je parle de l'Alliance européenne, il faut mentionner aussi les liens entre BIG et les projets PIA. Donc on a obtenu déjà un projet PIA 3 qui s'appelle « Accès », qui est basé sur genre et orientation et qui aura un premier séminaire de recherche le 23 juin. Et dans le, pour le PIA 4, le genre est également présent. Nathalie pourra en parler mieux que moi, surtout qu'il me reste peu de temps. Et, euh, et je crois que voilà, ça c'est vraiment pour montrer à quel point en fait Big est aussi lié à des projets qui ne sont pas que des projets déposés au nom des individus qui composent le groupe, mais aussi qui engagent l'établissement dans, dans sa politique. Pour conclure, tout d'abord, vous renvoyez quand même au site et, et au, au site blog de, de Big également mentionner que nous sommes sollicités. Par des, des personnes euh, extérieures à l'université en demande de formation, notamment par, euh, on a eu des sollicitations du, de, de la FSU euh, des enseignants du primaire et du secondaire qui ont euh, appris par euh, l'intermédiaire d'étudiantes féministes l'existence de, de Big et qui demandent donc euh, d'être tenus au courant pour savoir s'il va y avoir des, des séminaires, des conférences ouvertes plus largement, et l'idée ce serait peut-être qu'à l'occasion du, du 8 mars de l'année prochaine, euh, le 8 mars c'est une date qui est considérée comme un marronnier, en tant que chargé de mission égalité il convient de l'honorer, mais l'idée ce serait peut-être là cette fois-ci d'organiser un événement qui soit aussi euh, de, de science ouverte sur la société, assez largement euh, ouvert. Ce qui permet de, de boucler la boucle entre les, les différents euh, euh, éléments de recherche, formation et politique d'établissement. Merci pour votre attention.